Andréage, ah, j'entends une voix. Andréage, vous m'entendez Quoi Je suis la journaliste de site Virgus site Vous m'entendez Oui, oui, je vous entends. Andréage, vous avez accepté de participer à un reportage sur votre ville. Vous vous souvenez Oui. En quelle année êtes-vous, Andréage L'année 2020. Vingt et quelques... Je vous parle depuis 2018, vous m'entendez bien Ah bah oui Vous vous souvenez que vous avez accepté de faire cette expérience avec nous Oui. Ok, merci Andréage. Je continue à connecter vos neurones avec le mien. Nous allons pouvoir commencer la visite de votre ville. Nous sommes en train de connecter votre cerveau le mien pour que je puisse lire dans vos pensées et dire à voix haute ce que vous voyez de votre ville. Correction. Hey, uh, Intelligence augmentée activée. Ouais, Andréage. André oh, je suis Andréage. Je suis Andréage. Merci pour ce petit moment qui me fait regagner en jeunesse. Je pourrais passer des heures à parler de l'environnement dans lequel je vis, moi qui ai aujourd'hui 104 ans, Demain, tout est toujours aussi relatif qu'aujourd'hui, vous savez, alors euh, hier je vivais dans une ville régie, euh, régie par l'économie de marché, c'est ça, ah oui, euh, c'était réservé aux français les plus riches, euh, souvent les plus cruels, euh, mais c'était beaucoup, beaucoup trop grand pour moi. Je vous raconte pas pour faire le ménage ici, d'ailleurs, des heures, voire des semaines. J'ai jamais emménagé ici. Euh, je suis allée dans une ville un peu plus moderne, c'était plus simple. Ici, euh, on mange des légumes organiques. D'ailleurs, c'est fini les désherbants hein, dans les espaces publics et les voiries. Moins, Moins de, de plantes horticoles, plus, plus, plus de plantes vivaces, vivaces des, des plantes, plantes locales, locales et spontanées. spontanées. C'est ça hein, qu'on entendait hein, pendant la révolution des coquelicots. J'ai bien aimé, j'ai ai participé un petit peu. Et, et puis aussi fini l'hygiénisme des cimetières et vive le prestige des herbes folles. Puis vint une longue période de deuil dans presque toute la ville. Les moustiques-tigres ont fait décroître le nombre de la population humaine. On a dû tout réorganiser. Alors, euh, Ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait plus personne qui était malvenue. Les migrants, les migrantes, les réfugiés, climatiques, politiques, et puis les autres, étaient des méritants. méritants, pas dans le sens, euh, euh, ils méritent... Euh, en fait, méritants, c'est-à-dire des personnes ayant la force de survivre dans des contextes très, très difficiles. On avait compris qu'on avait beaucoup de choses à comprendre de ces personnes-là. Alors, euh, ils étaient logés hein, dans, dans la ville. Et aussi, c'est eux qui ont inventé les cabanes urbaines et gratuites et éphémères, celles qui poussent au rythme du bois vivant pour les nuits étoilées. La moitié des trottoirs ont été transformés en parterres de mousse. Sur certains trottoirs, il y a même du grand plantain qui s'y est installé. Vous savez, c'est cette plante-là qui qui existait déjà, je pense, à votre époque. Hein. Euh, les plantes, elles sont plus vieilles que vous et moi. Hein. C'est une plante, elle n'a pas peur d'être piétinée, elle résiste à tous les poids. Ici, euh, c'est comme chez vous, hein. certains marchent toujours au même endroit, euh. d'autres préfèrent choisir selon l'humeur du vent, selon leur curiosité. Qu'est-ce que je peux vous dire ici Je sais que qu'à votre époque, chaque rue n'était pas accessible aux fauteuils roulant. Hein. Euh, en fait, ça a commencé quand les amendes de stationnement, celles qui étaient récoltées par une personne qui gênait des fauteuils roulants, ont commencé à financer les fauteuils roulants. Et après, comme on est devenu un peu plus eh ben, les fauteuils roulants ont, ont été financés autrement. Euh, on a fait beaucoup de récup avec les vélos aussi. Hein. Et ici, ça roule, ça roule, ça roule. Les gens aiment bien rouler. D'ailleurs, les transports en commun, ils sont gratuits et tous les véhicules sont équipés en biogaz ou, ou parfois même avec un moteur à eau. Il y a des vélos en libre-service, euh, des trottinettes, mais ça, c'est plus de mon âge. Hein, ouais. André H? Oui, euh, après la révolution des peignoirs, c'est ça, hein, vous me demandiez ce qui s'est passé. Alors, après la révolution des peignoirs, l'accès à l'hygiène et à l'eau est devenu universel. Ouais. Les toilettes sèches de la ville sont devenues non discriminantes. En fait, il n'y avait plus de genre pour les personnes. Les toilettes sèches étaient universelles. Il n'y avait plus d'écriteau, simplement on écrivait toilettes. Il n'y avait plus de petits cycles pour dire homme, femme ou autre. Peu importe. En fait, euh, en fait, c'était euh... surtout pour les, ouais, ouais. surtout pour les Oh, un poisson André H, que s'est-il passé après la révolution des peignoires. Il est joli, il est joli ce poisson oh, oh. Mmh. <coughs> euh, oui, après euh, c'était l'ère de la sans-science Ouais. Des humains ont dû porter les intérêts des animaux auprès d'autres humains. Alors, il y avait trois conditions à la citoyenneté. La résidence, les intérêts qui rentrent dans la définition du droit commun et une réciprocité des droits et devoirs. Les animaux sont devenus des sujets politiques. Tous les animaux en cage ont donc été libérés et les abattoirs fermés. Les animaux liminaires, ceux qui vivent dans un environnement humain aménagé par les humains, constituaient la majorité des animaux parce que nous sommes presque partout. Alors, Il a fallu des procédures de réinsertion pour les gens qui travaillent dans l'industrie de l'exploitation animale. Les anciens bouchers, les anciens poissonniers, les anciens fromagers sont devenus des médiateurs animaliers au service des autres espèces sentiantes. Et pour les carnistes, c'était un peu difficile au début hein, parce que ils étaient en manque de sang, alors on a mis en place des récupérateurs de monstrues. Les menstruations partent dans un laboratoire qui analyse le sang et transforme en boisson. Et il y a même eu des monstrues partis, c'était une fois tous les deux mois à peu près. Mais ça, ça fait longtemps que je n'y vais plus. Oh, oh, oh, ce voyage. Andréage, vous m'entendez quelle est votre période préférée Ma... Ma période... Ma période préférée, ce fut après la révolution des comètes. Oh là là, là il y avait des barres à oxygène. Encore un bon moyen de s'envoyer dans l'air, si vous saviez. Partout dans la ville, les habitants, les habitantes ont commencé à mettre des bacs pour faire pousser gratuitement des légumes, des aromates et même parfois des fruits. Tous les bâtiments publics ont été affublés de récupérateurs d'eau-pluie pour stocker et arroser avec cette manne gratuite. Et ben D'ailleurs, la gratuité a cessé de faire peur. Nous sommes entrés dans une période où, où c'est l'économie du don qui règne. Par exemple, vous avez besoin de betteraves. Et moi, j'ai des betteraves, donc je vous en donne. Donc voilà, vous aviez besoin de quelque chose, vous recevez un don. Et vous-même, vous allez donner quelque chose que vous avez, dont vous n'avez pas besoin, et dont quelqu'un d'autre a besoin. Et donc comme ça, ça circule. Par exemple, je sais pas, vous avez récupéré des clous, et il y, y, y a un ferrailleur qui a besoin de clous, donc vous allez lui donner. Donc voilà, tout circule en fonction des besoins et des demandes réelles des gens. Grande époque. La mairie s'est même transformée, il y a quelque temps, en banque de graines. Le principe est simple, hein. je prends des graines gratuitement, je les fais pousser et quand les plantes refont des graines, j'en garde une partie pour la remettre dans la banque de graines gratuites. Les végétaux abondent ici. Suite à la grande période de sécheresse et de canicule, des terrains ont même été euh, réhabilités par tous les habitants euh, sans construction pour pouvoir recréer des îlots de fraîcheur et puis euh, faire pousser des végétaux. Ils sont abondance. D'ailleurs, il y a des maladies comme la goutte qui ont complètement disparu. Je peux vous parler de la santé hein, aussi dans la ville. Tout est devenu gratuit. Plus de loyer, plus de monnaie, plus de salariats, des fringues gratuites, récupérées, recousues, rien que du bon sens avec les conseils des paysans et des paysannes. Les soins étaient des massages la plupart du temps. Il y a eu moins de maladies, parce qu'on se soigne avant de devenir malade. Des milliers d'herboristes ont fleuri un peu partout, à tous les âges. D'ailleurs, les cimetières ont commencé à se vider, ça devenait problématique. Alors, on a refait quelques petites guerres aléatoires sur des terrains, euh, dans les anciennes usines. Hein. On tirait des volontaires au sort pour être euh, fusillés, ou alors euh, enfin, bah, ils pouvaient choisir la manière dont ils préféraient se suicider. Euh, J'avais postulé une fois sur euh, la liste et <rire> ils se sont trompés de service et les... je me suis retrouvée en réanimation dans un hôpital, mais je suis pas mécontente de ça, mais je, je, je fatigue là, je fatigue. Je comprends, voyage. nous allons vous déconnecter, merci beaucoup à vous. A trois, vous vous réveillerez chez vous à votre époque et nous à la nôtre. Pot avec moi 1 2 3